Aujourd'hui, le 23 février 2023, les forces armées de la fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, des frappes aériennes de l'armée et des tirs d'artillerie du groupe de troupes occidentales ont touché les effectifs de l'ennemi dans les zones des colonies de Krakmalnoe, Pechanoe, Brestovoe de la région de Kharkov et Novoslovskoye de la République populaire de Lugansk. Les pertes ennemies dans cette direction se sont élevées à 55 militaires, deux camionnettes et un obusier de 20 Dans la direction Kranolimansky, les actions actives des unités du groupe de troupes centres, les frappes aériennes, les tirs d'artillerie et les systèmes de lance-flammes lourds ont vaincu la main-d'œuvre et l'équipement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Yampolovka de la République populaire de Donetsk, Stelmovka et Chervoneyadibrova de la République populaire de Luhansk. Dans la journée, environ 85 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, deux véhicules blindés de combat, un obusier automoteur Vuzdika et un obusier D30 ont été détruits dans cette direction. Dans la direction de Donetsk, à la suite d'opérations offensives menées par des détachements d'assauts volontaires avec le soutien d'unités de la formation Pskov des forces aéroportées, de frappes aériennes et de tirs d'artillerie du groupe de forces au sud, plus de 210 militaires ukrainiens, 6 des véhicules de combat blindés, 4 véhicules et l'installation du MLRS ont été détruits en un jour grade et l'objet des 20. En outre, un dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie d'Avdivka dans la République populaire de Donetsk. Dans la direction Sud Donetsk, l'aviation et l'artillerie opérationnelle et tactique du groupe des troupes Vostok ont infligé une défaite par le feu complexe aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vodian, Vugledar, de Brevoli de la République populaire de Donetsk et la gare du Gleborokneia. Les pertes ennemies par jour dans cette direction se sont élevées à 105 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules de combat d'infanterie, trois véhicules de combat blindés, ainsi que des obus imstabés, des 20 et des 30. En outre, Six entrepôts de munitions des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Razdolnoe, Bogatir, Uglédar, Razlif, Vodian de la République populaire de Donetsk et de la gare du Gleborokneia. En direction de Kherson, deux Obusimstab et 1 des 30 ont été détruits lors d'un combat de contre-batterie dans la journée. Les troupes de roquettes et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 97 unités d'artillerie en position de tir, ainsi que des effectifs et du matériel dans 128 districts.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 Psniknoe de la République Populaire de Lugansk, Yegorovka, novo Novoandrivka de la République Populaire de Donetsk et Poloji de la région de Zaporosy. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 387 avions, 210 hélicoptères, 3222 véhicules aériens sans pilote, 405 systèmes de missiles antiaériens, 7994 de chars et autres véhicules blindés de combat, 1038 véhicules de combat de systèmes de lance-roquettes multiples, 4189 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 8500 unités de véhicules militaires spéciaux.